Salut et bienvenue, dans ce tuto consacré à Inkscape. nous allons voir aujourd'hui la fonction « Exporter en bitmap ». Donc fichier ici, « Exporter en bitmap ». Donc dans un premier temps, nous allons voir comment exporter ces euh, illustrations par l'eau. Et après, nous verrons quelques options d'export qui sont assez intéressantes. Donc là, dans ce cas précis, je dois exporter ces petites illustrations dans un format de 200 pixels par 200 pixels. Donc pour cela, je vais vous montrer comment j'ai structuré mon fichier euh, Inkscape. Là, j'ai un calque illustration, sur lequel bien sûr j'ai toutes mes illustrations. Un calque découpe. Alors pour, euh, pour ce calque, j'ai créé tout simplement un carré avec cet outil. Carré que j'ai cloné, donc en cliquant là-dessus. Et j'ai placé ces clones au-dessus de chacune de, de mes illustrations. Donc pour qu'on puisse bien les voir, je vais donner une petite couleur rouge avec une opacité de 50%. Mais là, pour exporter, il va falloir supprimer ici le remplissage. Voilà. Faire maintenant, un, donc avec la flèche noire sélectionnée, on fait un rectangle de sélection. Donc à ce moment-là, on voit en bas que j'ai 15 objets sélectionnés qui correspondent à mes découpes. Et je vais tout de suite aller dans le fichier, exporter en bitmap, et cocher ici exporter les 15 objets sélectionnés en lot. Et je fais exporter. Donc il faut savoir que les fichiers générés se trouvent au même niveau que mon fichier ici SVG qui lui est sur le bureau. Donc on va tout de suite aller sur le bureau. Voilà. Et là on voit que j'ai donc euh, toutes mes petites illustrations qui ont été générées avec bien sûr euh, leur nom. Donc, pour aller dans le concret, ici j'ai deux illustrations auxquelles je veux donc mettre une découpe. Donc je vais ici enlever le petit cadenas. Je vais faire apparaître ici mon petit carré de découpe. Voilà. Qu'est-ce que je fais bah, Tout simplement, je le clone. Je place ce clone au-dessus de ma petite illustration. Alors, je sélectionne ici la petite fille. Avec Shift, je sélectionne mon carré. Dans la palette Aligner et distribuer, bah, je clique sur. Alors avant, ici, on a sélectionné Dernier objet sélectionné. Hein. Donc je recommence. J'ai Dernier objet sélectionné. Donc je sélectionne ici la petite fille, hop, mon petit carré, et je fais sur centrer selon un axe vertical, centré selon un axe horizontal. Je duplique ce clone, donc je clique ici sur dupliquer ou CTRL D, je le déplace en appuyant sur CTRL, je sélectionne le petit bonhomme, j'appuie sur SHIFT, je sélectionne le carré, aligner distribuer. Tac, voilà c'est fait. Maintenant je vais nommer, grâce à l'éditeur XML, eh bien je vais nommer cette découpe alors là on a énormément d'informations qui ne nous est pas utile donc je groupe mon clone en cliquant là dessus vous voyez grouper ce qui me permet d'avoir ici dans l'éditeur xml l'identifiant et c'est tout donc pareil ici je vais grouper ctrl g hop voilà maintenant j'ai plus qu'à nommer mon idée je vais l'appeler ico id je clique sur définir ou je peux faire ctrl Entrée, vous voyez, l'identifiant a été validé, il se retrouve là. Ici, bah, je vais l'appeler ICO underscore garçon. Pas de cédille, on ne sait jamais. Si c'est destiné au web, ce qui est le cas, bah, on évite les caractères un petit peu particuliers. Définir ou contrôle entrée. Ceci étant fait, bah, je pense bien à verrouiller le calque illustration. Je sélectionne ici... Alors avant de sélectionner, je supprime bien sûr le remplissage. Donc je suis dans le calque découpe. Je fais mon petit rectangle de sélection. Je vais dans fichier exporter en bitmap. Je n'oublie pas de cocher exporter les deux objets sélectionnés. Je fais exporter. Je regarde sur le bureau. Effectivement, ici, j'ai mes deux petits icônes qui sont apparues. Alors bien sûr, j'ai peut-être oublié de vous montrer ici dans les découpes. Les dimensions, voilà ici, les dimensions qui sont de 200 pixels par 200 pixels. Alors l'avantage hein, bien sûr d'avoir euh, un clone, c'est que si je dois eh bien, augmenter ici la taille euh, bah, de mon carré, il suffit que je le fasse qu'une seule fois et automatiquement, vous voyez partout, bah, la taille augmente. Ça c'est l'avantage bien sûr d'utiliser les clones. Donc voilà pour cet exemple. Nous allons voir maintenant un autre exemple, donc fichier ouvrir, nous allons ouvrir voilà, cette illustration là. Donc on va tout de suite faire apparaître la palette des calques, on voit ici qu'il y a euh, la découpe, donc on ne voit pas. Alors soit on donne une couleur et après on l'enlève et on l'a soit on peut également aller dans affichage et passer en mode d'affichage contour. Ce qui nous permet ici de voir juste le tracé donc de l'illustration, mais également le tracé des contours. On va vérifier que chaque, euh, chaque objet est bien nommé. Donc là, on a un identifiant qui s'appelle F-visage. Là, on a F-buste. -bus, Et là, F-tout. Bon. On va tout de suite voir ce que ça donne à l'export. Donc je fais CTRL-A. Fichier, exporter en bitmap, exporter les trois, hop, on vérifie sur le bureau. Voilà, ici j'ai mes trois images. On va pouvoir aller un petit peu plus loin, on va pouvoir ici déterminer et spécifier une dimension particulière. Donc je peux avoir ici de 250 et une hauteur de 120, donc à 90 pixels. Et en fait, ces informations sont stockées ici dans l'éditeur XML. Alors, bien sûr, ça n'a pas marché. Oui, pour que cela fonctionne, excusez-moi, j'ai oublié, je vais un peu vite. Il faut que euh, cette découpe soit exportée une première fois. Donc, elle remplace l'image générée. Et on voit ici qu'Inkscape a rajouté des informations. Donc, sur euh, des informations d'export, sur la résolution. Mais on peut également avoir des informations rajoutées. Donc, on fait parcourir, mais on peut spécifier ici un dossier. On enregistre, on fait exporter, et regardez, voilà, Inkscape a généré ici un chemin particulier pour l'export de cette, de cette découpe. Et on peut pour cela spécifier un chemin différent pour chaque élément. Donc là, on va tous les mettre au même niveau, parcourir, voilà, on va l'enregistrer ici. Alors, il faut que je saisisse FBus, donc je vais récupérer ce nom-là, voilà. Exporter, non c'est bon, parfait, là exporter dans image, exporter, on vérifie dans l'éditeur XML et on s'aperçoit que voilà, ici on a un chemin et une résolution. Une fois que c'est fait une seule fois, on peut maintenant générer l'export en lot, donc fichier exporter à partir du bitmap et exporter ici en lot. Donc, je vais vous montrer donc dans mon fichier img je vais supprimer voilà. et il va les enregistrer au chemin qui a, qui a été spécifié dans le fichier xml vous voyez alors le gros avantage c'est que on peut avoir donc une découpe ici destinée par exemple à avoir une résolution de 90 mais on peut également avoir un calque découpe pour l'impression ajouter et dans ce calque là eh bien, je vais mettre des découpes particulières. Voilà, bah, j'ai besoin euh, d'avoir une découpe voilà, comme ceci, Hop. et une découpe juste du visage, destinée à l'impression. Donc, comme tout à l'heure, je fais apparaître l'éditeur XML, je groupe, donc ça, ce sera visage F visage à mettre impression. Voilà définir et ici alors je groupe voilà je vais mettre f euh, body pour l'impression définir je vais exporter alors ben on va être en 300 dpi parcourir ah ben, on va créer un dossier différent donc ça va être img impression voilà, je valide en appuyant sur Entrée. J'enregistre une première fois. Ah. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Parcourir. Ah, il veut... Bon, bah, je récupère le nom ici. Je fais Copier, Exporter. Ah, non. Ah, bah, là, il a, il a enregistré le nom, donc c'est parfait. Et pour le visage, alors là, ce sera... décidément donc je récupère ici copier parcourir voilà, Hop. enregistrer on vérifie s'il a tout bien enregistré alors d'abord j'exporte voilà. je vérifie s'il a bien enregistré tout ça dans le fichier xml donc là il met au lieu de mettre 300 bon, on peut retaper on peut ressaisir 300 Voilà. On peut mettre euh, un chemin relatif, mais on... je ne dis pas de bêtises. Je crois que si je fais ça et je définis, ça va quand même fonctionner. Voilà, et c'est ici qu'il n'a pas, euh, pas enregistré comme il fallait. Exporter. F-body, c'est bon. F Visage. Donc moi, je préfère un chemin relatif. Voilà. Définir. On vérifie ça tout de suite. Hop. Donc IMG impression. Donc là, j'ai bien tout ce qu'il faut, je supprime. On va voir si ça fonctionne. Donc là, je suis bien sur la découpe impression. Je fais contrôle A pour sélectionner ici mes deux découpes, exporter les deux objets sélectionnés en lot, paf. Et on vérifie, et eh bien c'est bien, voilà. J'ai dois Ah oui. Alors vous voyez, il y a des il y a du rouge parce que j'ai travaillé en mode contour et je n'ai pas vérifié la couleur de mes objets. Donc euh, bien sûr, il fallait supprimer, voilà. Supprimer le, contour, le, le remplissage. Je refais l'export. Et là, ça devrait être bon. Voilà, c'est parfait. Alors ça doit être des gros fichiers. Voilà, ça fonctionne, impeccable. Voici donc pour ce petit tuto, j'espère que cela vous servira et je vous dis à nouveau pour de nouveaux tutos.